Alors ici le projet, il est totalement atypique. Nous sommes au Ruy Afro Afrolodge, une création euh, faite avec du bois naturel et il a fallu trouver les matériaux et trouver des compromis entre nature et éclairage. Sur ce projet, on reste toujours sur un esprit naturel. Donc on a vraiment essayé de travailler sur des produits avec de la corde, avec euh, du bois, du bambou. Donc vous avez des suspensions, on a toujours essayé de faire euh, les produits se fondre dans le décor. Sur ce projet, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a affaire à un artisan, on a affaire à quelqu'un qui veut travailler de par lui-même, donc plutôt que de lui donner des produits du commerce, des hein, produits qu'on va mettre dans un habitat classique, il a fallu créer un certain nombre d'éclairages, il a fallu lui proposer des matières premières pour qu'il puisse créer ses luminaires, en l'occurrence sur la suspension au-dessus du lit, il a récupéré du bambou, nous lui avons fourni le câble, nous lui avons fourni des douilles spécifiques, nous avons fourni les ampoules et il a pu s'amuser à créer sa suspension en fonction de son imaginaire. des projets atypiques comme celui-là, on va venir à plusieurs reprises sur le chantier, prendre des mesures avec le client, connaître un peu l'évolution de ses souhaits par rapport à l'avancée du projet et on va pouvoir lui proposer un certain nombre de luminaires qui correspondent à ses attentes. Donc on va quand même à plusieurs reprises passer, vérifier où sont les points d'attente, faire le point avec les électriciens pour camoufler au maximum les sources d'éclairage.